Activité balade Zoélette au Sato Cousin, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à notre bonheur de pouvoir faire cette randonnée en Zoélette. C'est C'est la plus heureuse Super <rire> <rire> Vous avez de la chance, elle n'est pas trop lourde <rire> Oui, on a déjà eu plus dur. <rire> <rire> oui, j'imagine Petite <rire> de descente, virage à droite, 90 degrés Thank you. Des... Ça va, Martin Ça va, C'est ah, Camille c'est niveau des de la peau, Ouais attention Et Il est rapou pour elle voulait des boines Ah oh, bon <rire> Ah coquin tu <rire> Merci Marcel, <rire> Et on continue, attention, on va passer. Oui. La fille est à plat, Léopold oui. On oui. prend des bus à seuls, hein oui. Allez, mon fils, lapin. pain. <rire> Allez, Martin, faut faut chanter pour les encourager. Avec les, avec les vrai, qui fait Léopold qui a son zgo souffle. Et voilà qui pique le maillot jaune. <rire> Ça va Oui, ça Pas Oui, oui. Vous voyez que le preniez un angle de pâte Ça là. là, Vive le roi Vive le Voilà, avant ah bon, la remontée des champs-Élysées... non, non la chapelle... <rire> ah, la chapelle... activité balade toilette au sato Cousin. Merci à toutes les bénévoles ainsi qu'aux gestionnaires du sato Cousin d'avoir organisé si bien cette balade. C'est randonnée, pardon, en zoélette.